de Dieu et prier. Nous devons rester connectés avec Dieu et prier. Parce que quand nous prions, nous parlons avec Dieu. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Cela veut dire pendant que moi je parlais à Dieu, Dieu aussi il va me parler moi. C'est pour cela que j'ai toujours dit, un homme qui connaît la prière ou la signification de la prière, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il doit avoir cette envie, le désir dans son cœur. Moi, j'ai parlé à Dieu, il faut que Dieu me parle aussi. Amen. La prière nous donne la victoire. Élie avait remporté la victoire non seulement pour lui, aussi pour Israël entière. Vous savez pourquoi Parce qu'il était Il était un homme qui prie. Il était un homme qui cherchait Dieu. Il était un homme qui s'approchait tout le temps de la présence de Dieu. Vous savez, j'avais dit le dimanche passé, il y a beaucoup des enfants de Dieu, nous vivons en ce moment dans la paix. Vous savez, Envahi nos vies. Le Père a dominé nos vies. Nous ne savons plus comment faire ou à qui je peux me confier. Mais un homme de la prière, il n'a pas besoin d'avoir le Père. Amen. Lorsque Amen. tu dois savoir que tu as un Dieu Amen. qui a vaincu les diables, qui a vaincu toutes choses. Et toi, tu es connecté avec lui. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui habite en toi? C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que celui est qui a Dieu en lui? Il peut avoir la peur. Il peut marcher dans la peur. Bien-aimés, nous devons regarder ces nos anniversaires et leur adresser le parole en disant que vous êtes vaincus. Est-ce que tu peux dire amen? amen? La deuxième des choses, la prière nous protège. La troisième ou la deuxième des choses que tu dois savoir sur la prière, la prière elle nous protège. Ah, mais comment la prière nous protège Frère, écoutez une chose, le dimanche passé j'avais dit ceci. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit a comme un symbole l'eau. Personne ne peut retenir l'eau. Le Saint-Esprit a comme symbole le feu. Personne ne peut toucher le feu. Le Saint-Esprit a aussi comme symbole le vent. Personne ne peut saisir le vent. Répondons pendant que l'homme de Dieu est plus qu'un président. Amen. C'est pour cela que je t'invite à clamer quand j'appelle pas cette... Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre les rois, chapitre 6, verset 15. 18. Des rois, chapitre 6, verset 15 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de beau matin et sortit. et voici une troupe entourée, la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de fées autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation » Et l'Éternel les frappa avec les mal, selon la parole d'Élisée. La parole du Seigneur. Prenez au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Normalement, je devais passer à un autre thème. Mais on avait commencé un thème le dimanche passé. J'aimerais bien qu'on finisse les deux, trois points qui restent. Amen. Amen. Le dimanche passé, on avait essayé de parler sur les cinq choses. Les cinq choses à savoir sur la prière. Amen. Prenez les enfants, prenez les enfants, c est, c est, ça sera bien. Les cinq choses à savoir sur la prière. Le dimanche passé, j'avais dit une chose, vous savez, du jour au jour, il y a des informations. Du de jour au jour, il y a des messages. Du de jour au jour, il y a des problèmes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas autre chose à faire si ce n'est pas à prier, tu peux dire Amen, Amen. et ces cinq choses comme j'avais dit le dimanche passé peut-être ce sont des choses que vous connaissez déjà ce sont des choses que vous avez la petite d'écouter et le dimanche passé j'avais dit nous voulons juste faire un rappel un rappel c'est à dire d'essayer de nous faire réveiller par rapport à ces choses. Vous savez, les temps que nous passons, que ce soit dans les domaines spirituels, il y a des mouvements, c'est-à-dire ça bouge. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont perdu leur foi. Ils ont pris la fox. Des fois, de rester 30 minutes même dans leur maison pour prier. Ils peuvent avoir peut-être l'opportunité d'ouvrir leur portable pour regarder des messages, mais prendre le temps de rester dans la présence de Dieu, c'est tout un problème. Vous allez regarder aussi dans les domaines économiques il y a des entreprises qui sont entrées dans les faillites. Il y a des entreprises qui sont fermées. Il y a des entreprises qui ne peuvent plus évoluer. Pourquoi Parce que le monde bouge. Et nous pouvons voir aussi au niveau des familles. Il y a des familles qui ont perdu des personnes, des fois très importantes. Il y a des familles où les enfants sont restés des orphelins. Il y a des familles où ils ont perdu leurs parents juste parce que le monde bouge. Et j'avais dit aussi au niveau des projets, peut-être tu avais réalisé beaucoup de projets, tu avais projet, réalisé beaucoup de projets, ou tu avais besoin de réaliser beaucoup de projets dans cette année 2020. Mais lorsque les problèmes ont commencé, tu n'as même pas eu le temps de continuer. Pourquoi? Parce que le monde bouge. Et nous pouvons regarder, j'avais dit la dernière fois, nous pouvons regarder les gouvernements partout dans le monde entier. Ils cherchent des solutions, comment ils peuvent faire pour pouvoir changer cette situation. Et nous, en tant que l'Église, je peux dire que nous sommes les premiers à avoir une solution. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui change des choses. Et nous devons savoir comment nous pouvons changer des choses si nous ne savons pas comment faire. Et le dimanche passé, quand j'ai commencé ce thème, j'avais dit il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons nous pas à le faire parce qu'on manque de la connaissance. Quand je manque la connaissance à quelque chose, même si cette chose peut me donner la solution, je n'arriverai pas à habiter cette chose-là. Mais lorsque j'ai la connaissance, je sais qu'avec ça, je peux encore avancer avec ça. Je peux trouver une solution. Je vais m'accrocher à la chose. Je peux dire amen. amen. Voilà pourquoi Dieu m'avait mis à guerre de parler avec l'Église les cinq choses à savoir sur la prière. Frère, sachant que la prière, c'est très important pour tout enfant de Dieu. Le dimanche passé, j'avais dit. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être comme une charge. Quand on arrive au moment de la prière, c'est comme si on te dit d'apporter quelque chose qui est plus lourd que toi. Or, la prière doit être automatique dans notre vie. Amen. On a vu l'histoire hein, des lycées. Parce que le dimanche passé, j'avais parlé de deux points j'avais dit, la prière révèle les choses qui sont cachées. Amen. On a vu comment est-ce que les Syriens étaient étonnés. À chaque fois, ils faisaient des choses pour pouvoir attaquer Israël. Mais il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Pourquoi Parce qu'Élisée pria. J'ai révélé à Élisée tout ce qui était caché dans le camp des Syriens. Et c'est parce que Israël avait un homme qui était connecté avec Dieu et rien ne pouvait être caché en Israël. Et la deuxième chose que j'avais dit, la prière nous donne aussi la victoire. Amen personnes qui peuvent te combattre peu importe le nombre de troupes qui peuvent chercher ta vie mais si tu as la vie de prière si tu as Dieu dans ta vie tu as la connexion avec Dieu Élisée a dit à son serviteur je vais prier pour que tes yeux s'ouvrent et tu verras ceux qui sont avec nous les serviteurs étaient étonnés lorsque Élisée pria la Bible dit Dieu a ouvert le ciel de son serviteur les serviteurs il avait vu le nombre de chars le nombre de soldats le nombre de personnes qui étaient avec eux écoutez tu n'as pas besoin de voir toutes choses Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi et que tu ne marches pas tout seul. Amen. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Les choses que tu demandes à Dieu sont arrivées. Hébreu dit ceci Il est impossible de lui être agréable. Élisée avait juste la connaissance. Il a dit, comme oh, j'ai prié ce Dieu, il ne peut pas nous laisser seuls. Il est avec nous. Amen. Il nous donne la victoire et il combattra avec nous. Amen. La prière, frère, donne la victoire. Amen. Nous pouvons voir au jour d'aujourd'hui les hommes riches tombent. Nous pouvons voir au jour d'aujourd'hui les hommes sont forts et tombent. Nous pouvons voir les vedettes, les stars, les gens qui sont connus dans le monde et tombent. Mais lorsque tu appuies à cela veut dire que tu es connecté avec Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir cela. Si nous voulons vaincre ce moment que le monde est en train de passer, nous devons aimer la prière et nous devons être des hommes et des femmes de la prière. Amen. Vous savez, j'ai toujours détesté ce système de Facebook de la prière. Pendant que celui qui dirige la prière prie, tu vas commencer à commenter sur les réseaux. Oh, pendant que toi tu commentes, tu n'es pas connecté avec Dieu. Tu n'as pas la sensibilité d'écouter Dieu. La Bible dit ceci. Tu dois entrer dans ta chambre. Tu dois fermer ta porte et chercher. Non parce que pas ce qu'il y a, dit mais lorsque nous démarrons dans la présence de Dieu, il ne supporte pas la présence de Dieu. Frère, la prière nous protège dans les mal. Amen. La prière nous protège dans la mort. Amen. La prière nous protège dans les accidents. Amen. La prière nous protège dans toutes les sortes de maladies. Vous savez pourquoi parce que lorsque je prie, je suis à côté de quelqu'un qui est comme mon protecteur. Amen. Frère, lorsque tu ne pries pas, tu n'as pas la protection de Dieu. Lorsque tu négliges la prière, tu n'as pas la protection de Dieu. La prière attire la main de Dieu au-dessus de nous. Amen la prière attire la main de Dieu. au-dessus de nos foyers au-dessus de nos familles enfin écoutez la Bible ne mentionne pas des personnes ici dans la Bible les deux personnes la Bible ne mentionnent pas mais la Bible parle de Élisée lui-même c'est Élisée qui priait et tout ce que le Syrien faisait pour mettre les embuscades contre Israël, Israël été épargné. Vous devez lire très bien la Bible. La Bible dit Élisée priait. Élisée priait. C'était à cause de la prière que Israël a été protégé. Amen. Si la prière n'habitait pas dans la vie d'Élysée, si la prière n'était pas la vie d'Élysée ou Élisée n'avait pas la vie de prière, pouvait être détruit à ses ennemis. Des fois, frères, nous ne sommes pas protégés contre nos ennemis parce que nous négligeons la prière. Nous ne sommes pas épargnés contre nos ennemis parce que nous négligeons la prière. Frères et sœurs, des fois nous ne savons pas le temps que nous passons dans la présence de Dieu ici. Tu ne sais pas dans le monde spirituel en quoi Dieu t'épargne. Tu ne sais pas dans le monde spirituel en quoi Dieu épargne ta famille. Amen. Tu ne sais pas dans le monde spirituel pardon, à quoi Dieu épargne ton foyer. Amen. Dix minutes que tu pouvais rester dans la prière, ça peut sauver plusieurs vies c'est la famille pour la prière la prière fait tout ce que toi tu ne peux pas faire Amen. Amen. si dans la Bible la Bible nous parle des armes mais la prière n'est pas seulement une arme que tu peux attaquer mais la prière c'est aussi une arme que tu peux te défendre Amen. voilà pourquoi tu verras même Jésus Christ lui-même qui est Dieu, il était amoureux de la prière. Amen. La prière nous protège. Amen. Ouais, tu peux sortir le matin, mais parce que tu avais prié, vous étiez sept, vous étiez six, un problème est arrivé, mais toi, tu vas sortir sans essor. Amen. Tu sais pourquoi? Juste parce que tu avais prié. Amen. Quelque chose, ça peut arriver là où il y avait beaucoup de personnes. Mais toi, tu seras épargné. J'ai déjà entendu un témoignage. Un homme qui était tiré par un ange dans une voiture, où la voiture était très bien déclassée. Mais Dieu envoya son ange pour enlever cette personne. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne est hein, priée. Écoutez, Dieu arrive à envoyer des anges nous protéger de marcher avec nous Amen. juste parce que nous prions. Amen. Acte chapitre 12. Regardez l'histoire de Pierre. La Bible dit que Pierre était très bien maîtrisé dans le prison. Mais la Bible nous dit ceci. L'Église, l'Église, ne cessez pas de prier. L'Église ne cesse pas de prier. Voilà pourquoi une Église qui prie, c'est une Église puissante. Amen. Une Église qui prie, c'est une Église forte. Une Église qui prie, c'est une Église victorieuse. Frères et sœurs, nous devons aimer la prière. Les choses peuvent arriver dans le monde entier. Mais l'église Dieu doit être épargnée. Vous savez pourquoi? Parce que l'église prie Dieu. Amen. Dieu envoya son ange. L'ange va libérer Pierre de la mort. L'ange va libérer Pierre dans la prison. L'ange va libérer Pierre dans le mal. Cela veut dire le mal qui était préparé pour Pierre, ce mal-là a, a été épargné dans le mal, c'est juste parce que l'église est prié. Alléluia. Qui ne sait pas pendant que tu pries combien de personnes que tu protèges dans ta famille? Amen. Qui ne sait pas pendant que toi tu pries? Combien de personnes de toi tu protèges dans la vie de ta famille? ne sais pas combien voilà pourquoi tu dois aimer la prière prêtre je sais la prière c'est très important voilà pourquoi moi j'ai toujours dit si les diable veut très bien te détruire si les diable veut très bien te en fait détruire ta vie la seule et il quelque chose il va commencer à faire de t'éloigner petit à petit dans la présence de Dieu. Amen. Frère, petit à petit, avec des raisons inutiles. Avec des raisons bidons. Aujourd'hui, je ne peux pas prier. Aujourd'hui, je ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je suis fatigué, il faut que je dors. Je suis fatigué, il faut que je sors. J'ai des rendez-vous, il faut que je sors. Pendant que tu fais cela... Frère, voilà, le diable est en train d'enlever les désirs dans ton cœur dans la présence de Dieu. Il est en train de écarté dans la présence de Dieu. Et quand il sera écarté, c'est par là qu'il aura l'accès de détruire ta vie. Frères et sœurs, aucune situation, aucun problème, et nous éloigner dans la présence de Dieu. Amen. Frère, même dans le moment où tu n'as plus l'argent, mais ne perds pas la vie de la prière. Même quand tout le monde t'abandonne, mais ne perds pas la vie de la prière. Même quand tout le monde te néglige, ne perds pas la vie de la prière. Amen. Je peux dire que la prière, c'est tout pour toi. Amen. la prière nous protège devant nos ennemis Amen. vous savez le diable a la capacité d'injecter les maladies dans nos vies mm. vous savez moi j'ai déjà vu quelqu'un qui traitait les maladie maladie à pandy. je ne sais pas comment on peut dire ça en français en fait, la personne avait des douleurs ici. Et qu'est-ce qui s'est passé La personne, il va amener l'argent. On va commencer à les couper petit à petit. On prend cet argent-là. On va commencer à amasser là où la personne a des douleurs. Et on va dire à la personne, va jeter cet argent. Quand la personne va ramasser cet argent qui était jeté, il a ramassé directement la maladie. Il a ramassé directement la maladie. Mais une personne qui prie, une personne qui reste dans la présence de Dieu, Amen. cela ne peut pas attaquer sa vie. Frère, il y a des voies, nous marchons, nous marchons. Il y a des choses que nous marchons au-dessus. Voilà pourquoi tu verras des gens qui ont des maladies terribles, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas comment est-ce que ce problème cette maladie est arrivé dans ma vie. Parce que tu manquais la protection des dieux. Tu manquais la protection des dieux. Restons dans la prière. Et moi la vie de prière. Aimons de rester dans la vie de prière. Parce que, surtout les moments où le monde est en train de passer, vous savez, beaucoup de personnes sont dans la distraction de regarder à gauche, de regarder à droite. Ils oublient que ce qui arrive à d'autres peut aussi arriver dans leur vie. Et la seule chose qui peut nous protéger, la seule chose qui peut nous épargner, c'est seulement la prière Frère, on n'a rien On n'a rien On n'a rien qui peut nous protéger Vous savez, je me souviens et j'aime bien Le passage de Néhémie. La Bible dit que Néhémie a une information Qu'on croit que Jérusalem a été détruit Néhémie avait fait quoi Il n'avait rien à faire il n'avait pas assez de possibilités pour, pour avoir des soldats dans le monde entier. Mm. Mais lui, il avait une seule chose. C'était la prière. Amen. Il avait prié en rappelant Dieu que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons des promesses. Tu avais dit que tu serais tu seras avec nous. C'était à cause de la prière. Vous savez, si tu lis le livre des Néhémie, tu verras, même pendant la construction de Jérusalem, il avait mis des personnes à prier. Il travaillait dans la journée, mais la nuit il y avait des personnes pour prier. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, la prière était tout. Vous savez, la vedette, la vedette de ces moments, c'est Covid-19. Partout dans le monde entier, on parle de cet homme-là, ou de cet esprit-là. Dans toutes les maisons, on parle de cet esprit-là. Mais comment être épargné Comment être protégé Tu dois prier. Tu dois rester dans la prière. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 19. Une autre personne, il prend Matthieu chapitre 16, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mm. Et tout ce que vous délierez vous sur la terre sera délié dans le ciel. Mm. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. La parole du Seigneur. Amen. La prière ouvre des portes. Allez-y, papa, Papier. Matthieu 7, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Parole du Seigneur. Amen. Je te donnerai, je te donnerai quoi Les clés du royaume. Les, les, les clés là, c'est empirien. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière ouvre des portes. Elle a aussi la capacité de fermer les portes. Amen. La troisième chose à savoir sur si la prière, tu dois savoir que la prière a la capacité d'ouvrir et de fermer Amen. les portes. Amen. Pour te simplifier, tu peux tout simplement dire que la prière est la de tout. Amen. Si tu as la prière, tu as un passe-partout. Tu as la possibilité d'ouvrir n'importe quelle porte Amen. et aussi de fermer n'importe quelle porte. Amen. Mais comment? Ouais, parce que tu pries ce que tu aimes, hein? la prière. J'ai aimé Matthieu 18, 18 à 19. La Bible dit si des personnes s'accordent, là on parle déjà de l'église. On parle déjà des enfants de Dieu. Parce que si nous n'avons pas le même esprit, on ne peut pas être d'accord. mais si des personnes ne s'accordent voilà pourquoi jésus dira moi et mon père nous sommes un hein? Amen. Hein? Amen. nous voulons que les choses avancent nous voulons que les choses s'ouvrent lorsque nous sommes à deux à trois ou à quatre hein? nous devons être d'accord sur tous les points Amen. et c'est par là tu verras que Dieu Dieu va ouvrir des portes dans nos vies Amen. Ouais, la prière c'est c'est une quelque chose qui a la capacité d'ouvrir d'ouvrir des portes qui sont très bien fermées seulement la capacité d'ouvrir des portes elle a aussi la capacité de faire des portes et là où toi tu ne vois pas des portes là où toi tu vois des murs la prière a la capacité de faire des portes et des sorties pour toi mais tu dois aimer la prière tu dois aimer la prière tu dois prier le matin tu dois prier à midi. Tu dois prier les soirs. Quand tu retournes du tu tu dois prier. Quand tu n'as rien à faire, tu dois prier. Tu dois activer cette vie dans ta vie. Dommage parce que nous voulons recevoir des choses, mais nous ne voulons pas prier. Tu verras au jour d'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu force des choses. Tu forces à faire quelque chose. Tu forces à voir quelque chose. Tu forces à, à arriver quelque chose. Or, si tu restes dans la présence de Dieu, mm -hmm. les choses arriveront vers toi facilement. Amen. Sans que toi, tu forces quelque chose. Des fois aussi, ça passait un temps dans ta vie où tu ne forçais pas, mais tu voyais que des choses s'accomplissaient. Yes. Tu n'as pas fait des efforts, mais tu, tu, tu, tu avais remarqué que les choses viennent vers toi si facilement sans que tu penses. Peut-être que tu as déjà vécu de tels moments. Mais pourquoi au aujourd'hui? la prière peut devenir une charge pour toi. Vous savez, notre vie, c'est une maison. Si le Saint-Esprit habite pas en nous, c'est le mauvais esprit qui peut habiter. Si Dieu ne marche pas avec nous, cela veut dire, je commence à marcher avec une autre personne ou un autre esprit. Mais pour que les portes que le diable a ouvert dans ma vie soient fermées, je dois être quelqu'un qui demeure dans la prière. Ouais, c'est une vague. Moi, j'appelle ça une vague. Tu verras, beaucoup des enfants de Dieu sont devant le Facebook. Ils ne prient pas, ils écoutent la prière des autres ou la prière de la personne qui dirige. Et ils sont là pour commenter, Amen, que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela. Mais tu n'es pas connecté dans la prière. Tu dois avoir une vie de prière personnelle. Non seulement il est vie de prière personnelle, mais il est vie de prière qui est stable. Tant autant à toi de dire que maintenant c'est mon temps de prier. Maintenant c'est mon temps d'entrer dans ma chambre et de chercher Dieu. Maintenant c'est mon temps d'écouter Dieu. Un enfant de Dieu qui prie Dieu, il a toujours le désir d'écouter Dieu. Surtout quand il y a des choses qui n'ont pas de réponse. Enfin, quand tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries encore. Reste calme dans la présence de Dieu. Mm. Tu verras, Dieu va te parler. C'est pour cela que beaucoup de personnes demandent, est-ce que Dieu parle? Dieu parle et tu vas écouter la forme que moi je parle comme ça. Si si si si Dieu parle, et tu peux l'écouter comme un homme parle. Mais seulement que tu dois avoir l'intimité et la sensibilité avec Dieu. La prière a la capacité d'ouvrir et de fermer les portes. Mais parce que quelles sont les portes que la prière peut ouvrir, peut, peut fermer aussi. La Bible ne nous parle pas que la prière ou Jésus ne parle pas que je vous ai donné la clé. Mais Jésus a dit, je vous ai donné les clés pour dire que dans vos paroles et dans votre bouche, vous avez la capacité de créer des choses. Mais cela est devenu comme slogan dans la vie des enfants de Dieu. On ne sait plus. Restez dans la présence de Dieu et priez. Frère, aimons la prière. Nous allons voir aussi la main de Dieu. La quatrième chose, j'ai dit, la prière attire les bénédictions. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. La prière attire les bénédictions. Où la prière nous bénit. La prière attire les bénédictions. Où la prière nous bénit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ces versets? Proverbes chapitre de la c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et il est et il les a fait suivre d'aucun chagrin c'est la bénédiction de l'éternel qui en rend Jésus. frère, au il a et sa il pas et de il et que a l'obstacle que tu peux voir qu'ils sont bénis mais cette bénédiction est toute une charge pour eux voilà pourquoi moi j'ai toujours dit n'enviez pas les gens mm -hmm. a yeah. faut jamais suivre hein, la vie que les gens vous montrent sur le Facebook ou sur les réseaux sociaux en réalité ils n'ont pas cette vie là quelqu'un qui prie quelqu'un qui prie frère nzambe à ça peut prendre du temps ça peut passer les années ou tu peux passer des temps compliqués ou difficiles voilà pourquoi la bible nous parle de la foi quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu il doit aussi être un homme de la foi un homme de la foi c'est aussi un homme de la prière un homme de la foi c'est aussi un homme patient amen Frère, quand j'ai l'assurance, à Dieu, je sais que j'ai prie un Dieu qui ne ment pas. Mais qu'est-ce que ça va me pousser à aller chercher d'autre part? si je sais que chez lui, je vais quand même la voir. Écoutez, frère, au moins une situation en Angola pour ma changé la situation pour la prière a une situation, on a une situation qui est en Et ça, on a n'a plus pure, fois, 5 fois plus que les Mais on a est situation a tu dois être un homme de la prière. Parce qu'un homme de la prière, le diable a l'incapacité de voler ce que Dieu a donné dans sa vie. Amen. Quand tu pries, tu reçois pas seulement le bénédiction, mais tes bénédictions sont aussi protégées. Amen. Combien de personnes passent qui bénissent mais ils sont détachés dans la vie de prière. Et comment aujourd'hui malérer hum. Écoutez, même quand tu as des promesses, tu dois avoir une vie de prière. Hum. certes N'samme à l'Oba qui à a solo. Mais sache-les très bien. Les promesses. Entre les promesses et l'accomplissement, au milieu, il y a quelque chose. Nous avons fait les promesses, l'accomplissement Mais il y a un parcours à faire. Et dans ce parcours-là, tu dois prier. Tu dois chercher Dieu pendant ce parcours-là. Lorsque la promesse est arrivée, tiens bien ta promesse. Mais avec ta promesse, commence maintenant à prier Dieu, à chercher Dieu. Tu verras l'accomplissement. Tu verras la bénédiction. Amen. Parce que nous prions un Dieu qui ne mange jamais. Amen. Vous savez la prière guérit les malades la prière a les miracles. Amen. La Bible dit un jour, Jésus pria pour la belle-mère de Pierre. Il va chasser l'esprit de maladie, de Pierre. Elle était directement guérie. Amen. Quand il prie, tu verras. Amen. Tu verras la main de Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Jacques, chapitre 4. À partir du verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu mmh. Celui donc qui peut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 5. Croyez-vous que l'écriture parlent en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit a fait à Écoutez, mais moi j'ai prié, moi j'ai cherché Dieu, mais pourquoi Dieu me répond pas? Pourquoi Dieu ne me protège pas? moi parce que tu pries mal Amen Alléluia Amen. Alléluia Amen j'ai aimé la Bible dit l'esprit que Dieu a mis en nous Dieu chérit Donc, nous ne pouvons pas demander quelque chose à Dieu pour satisfaire nos propres désirs et charnels. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons demander, ça doit donner premièrement gloire à Dieu. Moi, j'ai toujours dit une chose. Si tu fais quelque chose, et que dans la chose, Dieu a l'intérêt. Frère, cette chose-là ira toujours de l'avant. Et personne ne peut combattre cela. Qui sait pourquoi Parce que l'intérêt de Dieu est là-dedans. Mais lorsque nous demandons des choses, nous ne demandons pas pour l'intérêt de Dieu. Il y a d'autres bénédictions quand Dieu nous bénit. Ça doit donner gloire à son propre nom. Mais lorsque la bénédiction est tournée pour donner gloire à nous, à notre envie, dans notre désir, ben cela va faire longtemps pour que ça arrive. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Soumettez-vous donc verset 7. Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous savez tous ces cinq points à savoir sur la prière. Pour que cela puisse avoir des effets dans nos vies. Pour que nous puissons avoir la réponse de Dieu déjà nous devons prier selon la volonté de Dieu déjà nous devons se soumettre quand on parle de se soumettre c'est être dans la volonté parfaite hein, de Dieu Amen. cela est très important vous savez approchez-vous Cherchez Dieu cela demande des efforts gêner c'est aussi une forme de chercher Dieu okay. dormir par terre c'est aussi une forme de chercher Dieu te okay. priver d'autres choses pour rester dans la présence de Dieu c'est aussi une forme de chercher Dieu et Dieu aime des personnes qui le cherchent okay. si tu cherches Dieu Dieu viendra vers toi si tu cherches Dieu, Dieu changera ta situation. Enfin, on est capable de faire un long travail, plusieurs fois pour gagner peu, et mettre de côté pendant des années, pour acheter quelque chose de grand. Mais on est, on est, on est difficile à rester dans la présence de Dieu longtemps. Pour de pour une situation, je peux rester une semaine. Je me dis mais Dieu m'a pas répondu, je suis fatigué. Je peux rester un mois. Je dis Dieu m'a pas répondu, je suis fatigué. Or oh, Dieu, Dieu nous attend qu'on puisse donner encore plus. Vous savez à Paul bon emploi. Vous savez qu'est-ce qui se passe. Tu peux avoir des airs. Mais si tes airs ne déclenchent pas tes hey, paiements, bon, tu ne seras pas payé. Tu dois travailler encore et encore. Cela a été passé chez Jacob. Lorsqu'il a voulu prendre Rachel, on lui a dit non. Tu dois encore travailler ces temps de plus pour avoir un hein, Rachel. Comme il aimait Rachel, bien qu'il avait déjà Léa, la Bible nous dit, il a fait encore, il a hein, travaillé. Tu veux avoir les résultats que nous avons cités ici. La révélation des choses cachées. La victoire, les clés d'ouvrir les portes, les bénédictions, le miracle. Tu veux que cela arrive dans ta vie. Tu dois te soumettre et chercher Dieu selon sa volonté. Tu dois te soumettre, de chercher Dieu selon ses désirs à lui. La Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas de mal. Quand on parle de mal, parce que j'ai pris, parce que j'ai besoin de quelque chose qui est arrivé dans la vie de quelqu'un. Parce que j'ai besoin de quelque chose qui va me faire plaisir moi et Dieu n'est pas là dans ces choses-là. Parce que je fais quelque chose pour que le monde le voie que moi aussi, je peux faire ça. Dieu ne répond pas de tes prières. Nous pouvons faire des années et des années. Voilà pourquoi dans les domaines de prière, on apprend aussi comment prier. Amen. Voilà pourquoi les disciples de Jésus, ils sont venus vers Jésus en lui disant, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Et il n'est pas arrêté là-bas. Il a dit, comme Jean-Baptiste a enseigné, ses serviteurs, ses disciples, à prier. C'est l'avenir avant que les disciples viennent demander à Jésus d'apprendre de prier. Ils avaient vu ça déjà hein, quelque part. La prière n'est pas seulement rester 4 et 5 heures du temps. Mais je dois savoir aussi comment adresser mes paroles. Le mode est opératoire de la prière. Que le Saint-Esprit nous aide à savoir comment prier. Parce que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous verrons aussi des résultats. Mais si nous prions selon nos propres cœurs, ça sera difficile pour que cela arrive dans nos vies. Frère Lisez! Chaque chapitre 4, chaque chapitre 5, vous verrez. Ça vous parle de beaucoup de choses concernant la prière. Dieu attend la prière, mais Dieu ne répond pas à toutes les prières. Dieu ne nous donne pas dans toutes les prières que nous faisons. Il nous répond dans les prières qui sont dans sa volonté. Alléluia. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Les cinq choses à savoir sur la prière. Les cinq choses à savoir sur la prière. Qui n'est pas des toi, Tout ce qui peut m'empêcher à prier. Tout ce qui peut m'empêcher à démérer dans ta présence. Tout ce qui peut m'empêcher à chercher ta face. Par les nom puissant de Jésus. Par les nom puissant, Et que ta mère puissante se manifeste. Et que ta mère puissante agisse. Et que ta mère puissante se manifeste. Et que ta mère puissante agisse. Et que ta mère puissante se manifeste. Zambalo la na ici, Tout obstacle na poissie. Tout seigneur des gloires qui empêche oh, oh, seigneur uh des gloires hein, At voilà. de la prière qui empêche les roi des gloires la prière qui empêche les rois de gloire la prière qui empêche la prière qui empêche la prière au qui empêche la prière elle qui empêche la vie des je le fais tomber au nom de Jésus je le fais tomber au nom au nom puissant de Jésus je le fais tomber elle au nom puissant de Jésus je le tombé et lui nous... au nom puissant de Jésus. Lève-toi, grand roi. Toi qui es notre Dieu, notre Dieu, notre roi. Notre Dieu, notre papa. Notre notre roi. Notre Dieu, notre papa. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour cette parole. Nous bénissons ces bons moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, donne nous l'envie de prier. donne nous l'envie de rester dans ta présence. Donnez-nous l'envie de chercher ta face par le nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui sont sous la prise du diable, fatigue et découragement, Seigneur, nous dans la prière. Seigneur, qu'il soit réconforté, qu'il soit libéré et qu'il soit fortifié au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom car tu es notre Papa par les nom puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous acclamons. Bien, place.